Pendant cet épisode, on a vu Jolene et Hermes qui ont pu s'échapper de l'avion juste avant le crash. Et après ça, du coup, on a vu Weather Report qui récupère la mémoire et qui a récupéré des pouvoirs de fou que Pucci avait scellé. venu sur cette revue de l'épisode 29 de Total Notion qui a commencé du coup avec Weather Report et Anasui qui était dans l'hôpital. Et Weather Report ressentait ressentait la présence de trois personnes. Et en fait, il ressentait leur présence comme Jolene des fois ressent la présence de gens et tout. Parce qu'elle est l'étoile des Star. et du coup Jolene est là parce que c'est la fille de Joe Taro. Pucci parce qu'il a fusionné avec le bébé vert. Et Versus parce que c'est le fils de Dio. Et ça, on va y revenir après. Mais c'est une dingue. Là. On a vu des révélations de fou sur Versus. Mais du coup, par rapport au combat de et face à Pucci et Versus, on a vu Jolene qui a passé un fil Hermes. Du coup, elle a sauté de l'avion et elle a foncé vers Versus, elle a mis un coup. Et on a vu qu'il y avait un verre qui s'est brisé. Donc on a capté que du coup c'est le pouvoir du stand de Versus. Et là on a vu Jolin qui était dans un avion de chasse. Et en fait, cet avion de chasse, c'est l'avion de chasse qui avait foncé vers l'avion de ligne et du coup qui avait causé ce crash. Et en fait, comme la dernière fois, qu'on était dans l'avion, vu qu'il était accroché au fil, tu vois, il y avait toujours un truc qui lit dans le portail entre du coup l'intérieur de l'avion et l'extérieur. Donc ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a profité de ça pour essayer de sortir. Mais le problème, c'est que le fil l'a craqué. Donc elle a pas pu sortir, mais quand même elle a lancé un grand fil avec son stand. Comme ça, tu vois, elle peut arriver jusqu'à la source du trou. Et là-bas, elle savait qu'il y aura des policiers. Donc elle a pris un Et a Pucci qui a dit que Julie, elle policiers qui seraient là du coup il y a le trou et elle savait du coup qu'ils auraient des talkie avec lesquels on peut appeler Emporio et ça en vrai ça fait plusieurs fois que j'en parle pas mais je trouve que dans Jojo c'est vraiment abusé tu vois le fait que personnage il sache plein de choses alors que c'est complètement euh... en fait c'est pas cohérent tu vois comment elle aurait pu savoir qu'il y aura des policiers qui viendraient et qui qu'ils qu auraient du coup des talkie walkie et c'est talkie walkie là il pourrait appeler un vrai numéro pour appeler Emporio c'est comme par exemple quand elle est arrivée dans l'hôpital avec Hermès et que du coup ils ont vu qu'il y avait une balle qui a été tirée à travers la porte et tout pour tuer quelqu'un automatiquement là su que c'est quelqu'un qui a après son stand et tout comment tu voulais soit elle l'a ressenti ou en bas, comme ça mais des fois ça paraît improbable Même en plus dans cette scène elle a fait tout ça avec le Dolky Wolki et tout Mais même en plus il y a Pucci derrière qui a su Donc ça en vrai c'est dommage parce qu'on dit que ça abusé Genre si ils auraient pu justifier le fait qu'elle sait qu'il y a des policiers qui viendraient plus tard Là tu vois ça aurait été mieux Mais, mais du coup pour revenir à l'action quand il y a Pucci qui a dit tout ça Versus il lui a dit de la fermer encore une fois Et lui ça, ça fait plusieurs fois en plus qu'il s'embrouille avec Pucci En plus on voyait avant l'épisode 28 lui, il lui disait de la fermer en plus J'ai l'impression que Versus c'est un personnage qui est assez spécial en vrai Après bon tous les personnages du jeu ils sont tous bizarres Mais là tu vois lui j'ai l'impression qu'il y a un truc spécial dans sa personnalité ou un bail comme ça tu vois Et du coup le truc spécial c'était son passé qui nous a d'ailleurs s'il a jamais connu son père biologique qui est d'ailleurs Gio du coup tu l'as compris et du coup il vivait avec sa mère qui d'ailleurs s'est remariée maintenant il a un beau père mais le problème c'est que eux ils ont eu des enfants tu sais c'est des filles et ils accordaient trop d'attention aux filles mais rien à lui tu vois parce que lui il trouvait qu'il était délaissé par rapport aux filles et cela l'a énervé donc il a fugué et maintenant qu'il se promenait dans la rue il y a une paire de chaussures qui lui tombait dessus donc lui il était content il disait oh c'est bien j'ai une paire de chaussures tranquille tu vois il les a mis en plus c'est de 44 donc elle était trop grande pour lui mais il était content quand même comme c parce que tu vois c'est gratuit et là il y a des policiers qui l'ont vu comme ça et qui l'ont ramené chez une juge pour l'interroger on nous a expliqué que la paire elle appartenait à un grand joueur de baseball qu'il a du coup signé et offert un centre Pouvait valoir jusqu'à 10 000 euros et la juge elle lui a demandé est-ce que c'est lui qui les a volés et lui il a répondu quoi parce que logiquement tu vois c'est la vérité il a répondu non elles sont tombées du ciel et du coup il a raison mais d'un côté ça fait provocateur alors que c'est la vérité donc qu'est ce qu'elle a fait c'est qu'elle l'envoie dans un centre de détention pour mineurs ou un truc comme ça et on a appris que sa mère et son beau-père étaient d'accord mais normalement non, des parents normaux ils disent quoi ils disent ah mon fils il était là il a fugué depuis quelques jours et tout mais non non non vous l'envoyez pas en centre pour mineurs on le récupère machin non ils ont dit quoi ils ont dit ah il était là vas-y vas-y prenez le gardez le et tout déjà il était même pas aimé par sa mère donc euh, d'un côté tu vois cette fugue ça sent qu'il avait besoin d'amour et tout versus et du coup c'est pour ça qu'il a fugué on a appris après que le vrai voleur de ses chaussures ce qu'il a fait c'est qu'il les a mis dans un conduit d'aération parce qu'il a peur qu'on le chope avec les chaussures et vu qu'il y avait l'air qui passe et tout ça les a envoyés en l'air et elles ont atterri sur versus et du coup le pauvre frère il avait rien fait et ça lui retombe dessus donc là tu vois déjà il est innocent et il a du mal qu'il tombe dessus sauf que c'est pas fini il y a encore d'autres choses derrière parce que du coup vu qu'il était dans l'espèce de prison et tout au bout de 4 mois il pouvait même, il pouvait même plus marcher normalement parce que ça l'a rendu fou et après à un moment il est tombé parce qu'il pouvait plus marcher normalement le problème c'est que quand il a mis sa main il y avait un couteau en dessous et il s'est fait planter avec le couteau sauf que ce couteau c'est un vieux gangster qu'il avait caché là et frère moi je me suis dit c'est pour mineurs normalement tu vois c'est une prison pour mineurs et tout à quel moment tu mets un gangster et un petit 13 ans qui, qui a été retrouvé avec des chaussures tu vois qui lui appartiennent pas à quel moment tu les mets ensemble ça a rien à voir un, un il tue des gens l'autre il, il a 13 pigé ça vraiment ça ça, ça supporte en plus je dis en plus la juge elle est faite pour qu'on la déteste mais merde en fait tout le système et tout depuis quand tu fais ça oh c'est bon il bah, faut que je me calme <rire> C'est bon je suis calme. Mais du coup pour revenir à Versus on a vu qu'il y avait des verres qui sortaient de sa main et tout, parce qu'il y a un docteur qui l'a soigné, tu vois. Mais ils ont trouvé des verres et des trucs dégueulasses. Mais au moins après tout ça il était libéré. Et du coup, à un moment on l'a vu, il était en train de faire pépit sur un mur. Et on a vu qu'il s'est a le mur. Il y avait un crâne dans le mur. Et frère lui il partit en courant, du coup, normal. T'imagines frère, tu vois un crâne alors que tu es en train de. Non, c'est gore. Et après, du coup, avec Poutine, il a pu contrôler son stand et tout. Il expliquait que tout ça, ça vient du pouvoir de son stand, mais du coup, il contrôlait pas. Et du coup, il a expliqué qu'à cause de tout ça, il s'est éloigné de la société. et en fait, c'est pour ça qu'il est aussi Tu vois, mais en plus, il disait cause ça ta Bouche, pas quoi. Et il s'embrouille avec tout le monde, frère. Et quand on y repense, tout ça c'est indirectement la faute de Dio. Pourquoi Parce que Dio il a fait un enfant après, il s'est barré à acheter du lait, et du coup, il l'a laissé avec une mère, mais il qu'il l'aimait pas parce que du coup il a, il a un père qu'elle aime pas. Donc elle s'est remariée, elle a fait d'autres enfants et lui elle lui a pas accordé d'intention Et déjà ça c'est le début de son malheur mais il y avait aussi du coup avec le pouvoir de son stand Underworld qui lui a causé plein de malheurs du coup comme je disais avec les trucs de la paire de chaussures quand il était en prison tout ça. Et, et ça aussi le stand s'il l'a c'est parce qu'il a le stand de Dio donc indirectement tu vois c'est la faute de Dio. Donc les mecs si vous avez un enfant vous barrez pas parce que l'enfant après il sera comme Versus il va devenir aigri et tout parce que Versus il disait c'est pas parce que Pucci lui a appris à contrôler son stand que maintenant il doit devenir son petit chien et tout. Et quand on y repense Versus il a eu la même structure de développement que Rickel, c'est à dire qu'il avait un stand tu vois au début. Sauf que vu qu'il le contrôlait pas, ça lui causait du malheur. Après Pucci l'a rencontré, il lui a appris à contrôler son stand avec le disque et tout là. Et du coup après ça il a fait combattre Jolene et les Joe Pro, même en plus comme le Toxicoman de l'autre fois là. Lui c'était la même, tu vois, il lui a appris à contrôler son stand et ensuite pour combattre pour lui. Sauf qu'à l'inverse, le Toxicoman et Riquel qui, eux, sont reconnaissants envers Pucci parce qu'il leur a appris à contrôler leur pouvoir, etc. Non, lui il disait c'est pas pour ça que je dois être son petit chien, donc quand même versus c'est un mec orgueilleux, tu vois. Il a expliqué qu'il est comme ça parce que c'est le fils de Jio, comme Pucci lui a expliqué. Et frère, quand j appris que c'est le fils de Jio, j'étais choqué parce que ça on me l'avait pas spoil et tout. En plus, des fois, tu vois, on me spoil les trucs par rapport à Jojo qui. En vrai, c'est dommage, mais ça, moi j'ai découvert pendant que je regardais l'épisode J'étais comme un fou. Et versus sa force de se nerver contre Pucci, carrément, il pense à l'envoyer dans l'avion où il y a Julian et Hermès. Et après, carrément, il s'est dit, pourquoi pas partir à la nouvelle lune à la place de Pucci, du coup pour récupérer le pouvoir dont Dio parlait. Parce que lui, c'est le fils de Dio, donc il se disait qu'il est plus légitime que lui pour le faire, tu vois. Et pendant qu'il pensait à tout ça, il était en train de creuser inconsciemment, tu vois, il creusait la Terre. Et il a trouvé le corps de Pucci et le disque de la mémoire de Weather Report. Et du coup, forcément, il utilisait son stand inconsciemment, encore une fois, parce que Pucci, qui possède la mémoire de Weather Report, ça, la Terre, elle l'a enregistré. Donc, lui, ce qu'il a fait, c'est qu'il a récupéré le disque. Donc, maintenant, il possède un truc que Pucci n'a pas, et ça va devenir intéressant après en plus. Et du coup, pour revenir à Jolie dans la en fait, elle voulait elle a demandé au pilote comment on fait pour s'éjecter et lui il a dit que c'est impossible parce que quand l'événement s'est passé, l'avion a foncé vers l'autre avion sans que personne ne soit éjecté. Donc là du coup la même chose doit arriver, personne ne doit s'éjecter. Donc Julie elle peut pas s'éjecter, mais par contre il y a pilote qui lui a répondu. Et lui on sait que c'est le stratel, c'est le mec intelligent du groupe. Donc forcément il pourra trouver une solution. Et pour qu'il trouve une solution, Jolin elle a lui expliqué tout ce qui se passe. Et là l'avion de chasse il a foncé vers l'avion de ligne, mais elle a été choquée parce qu'il n'y a rien qui a explosé. Et du coup, il y a pilote qui a dit qu'en fait il y a rien qui va exploser avant le crash, tu sais, avant que l'avion de ligne il s'écrase par terre. Et ça, il l'a su en faisant des recherches sur un PC. c'est la première fois que j'ai vu, tu vois, okay, bon, il a un PC, normal. Et quand revu, je me suis dit, mais attends, mais il a sorti sorti d'où le PC parce que frère c'est c'est pas un PC portable qu'il avait genre on peut dire comme avec le disque tu vois dans son t-shirt ou un truc comme ça Non, vraiment c'est une tour avec un écran un clavier une souris et tout donc il l'a sorti d'où tout ça au début moi je me disais c'est un animé normal c'est Jojo il peut se passer n'importe quoi mais après quand j'y réfléchi, je me suis dit ici c'était le pouvoir de son stand parce que du coup Emporio, vous vous rappelez contre Rikiel il pouvait voir les tiges c'est à dire que c'est un manière de stand on n'a jamais vu son stand et lui sa particularité c'est aussi qu'il peut retenir beaucoup de choses il est intelligent donc moi je me suis dit son stand c'est un stand qui permet de contenir plein de choses et du coup s'explique pourquoi il a pu avoir ce PC parce qu'il le contenait dans son stand et aussi pourquoi il peut contenir autant de connaissances, tu vois, par exemple par rapport aux tiges, par rapport au fait qu'un corps humain il souffre plus quand il est froid, etc. Parce que son intelligence aussi apparaît inhumaine, donc ça pourrait aussi justifier ça, tu vois. Mais quand l'avion de chasse il a foncé vers l'avion de ligne, Jolene elle a pu sortir de l'avion de chasse et rentrer dans l'avion de ligne avec Hermes. Et il y a Pucci qui avec elle que Jolene arrive toujours à s'en sortir, que son destin il était plus fort que le sien et tout. Et en plus depuis alors, tu sais quand il fait des remarques comme ça, on dirait c'est pour l'énerver, tu sais, il lui dit Eh fais gaffe, t'es en train de perdre. Mais il lui donne même pas de conseils, c'est pas il lui dit tu devrais faire ça parce qu'elle est partie là et tout. Non, eh, le dessin de Jolene il est fort. Hein. Donc forcément Versus encore une fois il énervé, et depuis tout ce temps, en plus. Il contient sa colère, il contient, il contient. Mais ça se voit à un moment, ça va péter, frère. Vu comment il, il fait que de se contenir. Hein, en plus, c'est vrai qu'il a la haine contre Pucci, c'est obligé. Donc là, pour que Jolene s'en sorte, il y a un pauvre qui avait fait des recherches, du coup. Et il avait vu qu'il y avait deux passagers qui avaient survécu. Donc il leur a dit, allez dans ses places, tu vois. Comme ça, au moins, ils peuvent survivre. Mais le problème, c'est qu'il est 21h32. Il reste 32 secondes avant que l'avion ne crash. Donc là, il faut qu'il fasse vraiment vite. Donc Jolene et Hermès, ça fonce vers les sièges. Tu vois, en plus, il y a de la tension, il y a du suspense et tout. Il y a Underworld qui veut les en empêcher. Donc Jolene a mis un coup sur un mur, tiens, une espèce de plaque de métal ou quoi. Elle l'a envoyé vers Underworld pour le bloquer. Là, il reste 21 secondes avant qu'ils arrivent. Et quand elles sont juste devant les places, elle prend le passager, elle le balance en plus Jolene on a vu. Elle a pris la meuf, elle l'a balancé. Hermes pareil, elle l'a balancé carrément. au lieu de rentrer, De, de vite s'asseoir parce que c'est intense, faut faire vite. Faut qu'elle s'assoie, en plus faut qu'elle s'attache derrière. Non, elle a fait quoi Elle dit "Ouais, vas-y, casse-toi, laisse-nous nous asseoir, je sais pas quoi." Et elle s'embrouille avec le PNJ. Pourquoi faire C'est urgent, faut faire vite. Elle là, elle s'embrouille avec un, un bot frère. Et là quand elle se retourne, elle voit une petite fille donc elle se dit "Est-ce que ça aussi c'est un PNJ Tu vois est-ce que c'est un souvenir qui n'est pas réel Sauf que vu que la petite fille elle est regardée et tout, c'est si elle est en train d'interagir avec eux, ça veut dire qu'elle est vraiment réelle. Et en plus après ça que c'est Versus qui remontait à la surface et qui a trouvé des enfants qui les a envoyés dans le trou. Et elle s'est énervée en plus parce que frère, s'il a ramené des enfants, les pauvres frères, ils sont malades dans un hôpital et tout, ils ont rien demandé, ils les envoient dans le trou. Mais ça par contre c'est impossible parce qu'il restait 32 secondes quand ils ont commencé à courir. Du coup le stand de Underworld commençait à foncer et tout. Après il était bloqué. Et ça quand ça se passe, tu vois, il reste 21 secondes. Donc ça veut dire que là, en 11 secondes, il a eu le temps de foncer, se faire bloquer, se libérer, remonter à la surface, trouver des enfants et les ramener dans le trou en 11 secondes. Parce que je veux bien c'est un stand qui est très mobile et tout. Mais quand même frère aussi euh... Et c'est pas logique qu'il le fasse aussi vite. Donc soit c'est la distorsion du temps. Tu vois, parce que souvent dans les fictions, quand il y a une scène intense et tout, il restait pas 5 secondes. Tu vois, le perso, il a le temps de faire tout un chemin qui devrait comment c'est impossible en 5 secondes Pareil, tu vois, là, 11 secondes. Donc je me dis, soit c'est ça Ou alors, il a un autre pouvoir, ou, ou je sais pas, Pucci, il a un autre pouvoir qui lui a permis de, de faire ça. Manipuler le temps, peut-être. Ah, mais oui, attends, attends, je réalise en temps réel, là. Vu que c'est le fils de Dio et Dio il a arrêté le temps, il manipulait le temps. Peut-être que Versus, il peut faire la même chose. Et du coup, en arrêtant le temps, il a pu... Non, vas-y, n'importe quoi, c'est juste que c'est une erreur. Enfin, pas une erreur, mais Araki, il a fait une distorsion du temps qui est pas logique. Et là, on a vu qu'il y a un troisième enfant qui est arrivé, et Versus, il avait dit qu'en fait, il fait ça. Comme ça eux du coup pour survivre, Jolie et Hermès, elles devront les dégager. Et tu sais, elles seront ultra coupables parce que déjà, elles vont en sortir Elles vont galérer parce qu'après une explosion, même si elles survivent, tu vois, au moins elles, elles souffrent un peu. Donc tu vois déjà, elles, elles auront souffert. Et en plus, elles vont sortir coupables. Et du coup, lui, il aura l'ascendant psychologique, tu vois. Donc là, on voit que l'explosion, elle commence. Et on voit la déflagration de feu, tu vois, qui vient au fur et à mesure. Et Jolie et Hermès, elles sont pas encore assises. Donc là, je me dis, c'est comment tu vas qu'elles fassent aussi vite, encore une fois, la distorsion du temps et tout. Mais là, par contre, une explication logique. Donc on va pousser vers qui sont en train de parler. Et là, on voit les deux PNJ qui avaient tout à l'heure, du coup, en plus, ils viennent lentement et tout. Et on voit qu'ils ont des stickers sur eux et et c'est le sticker du temps de Donc là, je me suis dit, oh le truc de génie. Elle a eu une idée de génie. En fait, ce qu'elle a fait, c'est que du coup, elle a mis les trois enfants dans le corps du vieux. Et elle et Jolin, elles se sont mis dans le corps de la femme. Et frère, ça c'est une idée, fallait y penser, franchement. Quand je dis, en plus, comme il disait l'autre fois, il hein, y a que dans Jojo, t'as des combats aussi stratégiques. La vérité, c'est l'anime où t'as les combats les plus stratégiques que je connaisse. En vrai, dites-moi en commentaire si vous savez s'il y en a qui, qui le sont plus. Mais pour moi, vraiment, les meilleurs combats c'est dans Jojo. Après, et Bleach aussi. Bleach aussi, les combats ils sont excellents. Et Poutine a dit à Versus que maintenant elle ressent pas de la culpabilité parce qu'elle a tué des enfants et tout. Au contraire, elle ressent de la colère. Parce que Versus, il a voulu tuer des et ça me fume parce qu'encore une fois c'est une remarque pas pour l'aider, tu sais, cherche pas l'aider et tout il lui dit t'es dans la merde parce que X, Y Z et du coup je vais pas pouvoir t'aider Et Jolene elle est arrivée elle a foncé vers Versus et Elle l'a enchaîné de voilà oh voilà oh voilà oh voilà oh ça c'était incroyable En plus carrément après elle l'a tenu Elle a tenu avec son fil Tu sais elle a attaché, elle a attaché ses pieds avec son fil Tu sais elle, elle était il était étendu en fait lui Enfin il était pas étendu Il était pendu sur le sur le mur Et Poutine l'a a dit à Versus encore une fois T'as perdu parce que son destin il était plus fort que le tien En plus de façon ultra confiante comme s'il a rien qui lui arrivait Mais tu vois c'est pour ça que je dis Pucci l'énerve Versus Parce que frère au lieu de l'aider lui il dit regarde t'es dans la merde Là t'es dans la merde Ah T'as battu Ah t'aurais dû faire ça Mais, mais il l'aide même pas frère Donc après d'un côté C'est compréhensible Que Varsus soit énervé contre lui Et il veut partir à sa place Dans la nouvelle lune et tout et là, Versus, il a envoyé son temps vers Weather Report pour le rendre de la mémoire. En plus, on a vu son stand il était grave agile il est parti grave vite, Et du coup, en vrai, c'est pour ça, je me dis, s'il a pu lier une mobilité de fou, et à la fois un pouvoir pour contrôler le temps, tu vois, c'est pour ça qu'il a pu faire aussi vite par rapport aux enfants et tout. Et Versus, il a dit que qu'actuellement, Report il est bridé, parce qu'avant, il était grave-fort, et puis aussi, il a scellé ses pouvoirs. Et du coup, là, la puissance de Weather Report elle est largement inférieure à ce qu'elle devrait être. Mais pour moi, quand même, Weather Report il est fort, tu vois, parce que quand on le voyait en plus, il s'est énervé, il a envoyé son temps il a arrêté toute la route, toutes les voitures elle pouvait plus avancer. En plus, on voit, il y avait des éclairs, tout ça. Pour moi, il était grave-fort Report. Mais là, quand on apprend que du coup, il a un pouvoir qui... Avait, mais qu'il a perdu à cause de Pucci enfin, c'est une dinguerie franchement. C'est un mec vraiment chaud. Il est un peu comme un personnage de Bleach d'ailleurs. Hein. Pour ceux qui ont vu cette vidéo sur le Bleach, vous savez de quoi je parle. C'est un peu comme un personnage de Bleach du coup qui récupère ses anciens pouvoirs. Et là, on a vu que Weather Report il a fait plein d'arc-en-ciel partout. Et carrément versus il a appelé son stand Every Report Donc à la base Weather Report s'appelle comme ça parce que ça veut dire prévision météo. Tu vois son pouvoir il est lié à la météo et tout. Et Heavy en anglais ça veut dire lourd. Mais c'est pas dans ce sens-là parce que Heavy ça ressemble à Heaven qui veut dire paradis. Et du coup on revient à, à la quête de Pucci, tu vois, parce qu'il veut arriver au paradis. Et je pense qu'il y a un lien entre les deux. Et peut-être que du coup Pucci voulait servir de Weather Report pour arriver au paradis ou ouais, en comme ça et Anna suite quand il voyait weather report il comprenait pas tu vois parce qu'il là il a accroupi, il récupère la mémoire et en plus il a vu le temps qui arrivait arrivé carrément il s'est tourné le temps il est reparti donc tu vois il comprend qu'il y a un truc qui se passe mais il sait pas quoi le pauvre il est perdu là il va voir aux report du coup il va devenir euh, il va devenir un adversaire pour eux parce que ça y qu il qu'il en parlait hein. il disait que weather report qu'il va récupérer la mémoire il va devenir un adversaire de Jolene et tout et donc là on l'a vu dès le début il commençait à avoir des, des pensées malsaines tu vois il fait des trucs mauvais il est parti voir un mec dans un banc il l'a embrouillé il lui dit de se pousser en plus il le regardait d'une manière il avait un regard électrique et tout maintenant carrément en plus on dirait il a une personnalité différente Peut-être que aussi sa personnalité elle est liée à des événements qui lui sont arrivés. Et du coup il... Ouais je sais pas en vrai j'en sais rien je sais même pas pourquoi je parle. En plus d'habitude souvent pendant ma review tu vois je parle de ce qui se passe. Et à la fin de ma review je dis ouais je pense qu'il va se passer ça ou quoi tu sais je fais une théorie quoi. Mais là tu vois je... vas-y, j'ai de la merde tu vois je sais même pas quoi dire en fait. Parce que je sais que ce qui va se passer c'est imprévisible. Et du jour c'est imprévisible donc en vrai je, je sais pas à quoi m'attendre. Donc franchement on verra au prochain épisode qui est d'ailleurs juste ici. Donc on verra ça franchement je suis pressé. Je vous souhaite un bon visionnage et à tout de suite.